bonjour à tous mes amis regardez si vous saviez comme elle sent bon cette rose voyez comme elle est belle elle, bah, elle sent tout aussi bon si je pouvais vous envoyer l'odeur ce parfum magnifique c'est génial regardez comme la vie reprend c'est génial hein les fraises un petit tour dans mon petit euh, coin à moi. Les tourterelles, ce beau ciel, ce beau soleil, un petit nid pour l'hiver, pour les oiseaux, voilà. Petite vi visite. Euh, regardez. Capucine. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai commencé cette vidéo par vous montrer mon petit coin euh, de paradis à moi tout simplement parce que j'en ai marre. J'en ai marre parce que ça fait déjà deux fois que j'essaye de mettre des vidéos différentes en ligne. Ça passe pas, ça bloque. Alors, euh, bah, on va essayer autrement. Euh, ce, que je vous, ce que je vous disais, euh, bah, ma foi, si ça passe pas, c'est pas grave, hein, ce n'est pas plus important qu'autre chose. C'est des choses que vous savez déjà, donc vous êtes au courant. Donc, euh, on va la faire plus soft, cette fois. Hein ah, regardez. Vous avez vu Il y a des couleurs, des couleurs de la vie dans mes mains. Alors, vous allez me dire, Maria, tu vas contre ce que tu te dis. Hein C'est-à-dire que, arrêtez la surconsommation, arrêtez tout ça. Ben ouais, non, sauf que là, euh, je n'ai pas été dans un converse. Non, c'est... Euh, J'ai apporté ma pierre à l'édifice, à une jeune personne qui se lance justement dans les soins des ongles, etc. Qu'il le fait avec beaucoup d'amour et avec euh, tout son cœur. Et donc, euh, oui, c'est des gens qui euh, méritent euh, un petit coup de pouce. Ouais, alors, euh, voilà. Euh, plutôt que d'aller dans euh, des boîtes, des centres commerciaux, etc. Vous avez vu, il y a du vent. Hein. Je mets mon écharpe parce que j'ai un petit peu trop. Donc, plutôt que d'aller dans un centre commercial ou ailleurs, ben, euh, ben, j'ai fait appel à cette jeune fille qui se lance dans ce nouveau métier. Et euh, elle, ben, ça lui fait plaisir parce qu'elle a une cliente. Et moi, ça me fait plaisir parce que j'ai la vie en couleur. Voilà. Quand il n'y a pas de soleil dehors, eh ben, j'ai plus qu'à regarder mes mains et j'ai plein de lumière. C'est génial. <coughs> et oui, ben, tout ça pour vous dire que on n'est pas sorti d'auberge. Il pas sorti de l'auberge, ben non ceux qui ne savent pas encore ben, il serait temps qu'ils sachent hein. il faut apprendre hein. il faut vraiment vraiment vraiment ouvrir les yeux là hein. c'est euh, c'est euh, important c'est important nous avons euh, nous avons euh, tout et n'importe quoi en ce moment hein. vous avez vu c'est ça part dans tous les sens ouais. Bah au final c'est pas plus mal, hein. c'est à nous de voir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. <rire> qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas On nous laisse le choix, pourquoi Vous voyez Voilà, voilà. C'est naturel, c'est naturel. <rire> Je... C'est naturel. On oui. nous laisse le choix. Bah ouais. Masque oui. ou pas Tu choisis. Tu choisis, tu choisis tout, voilà. Bah, peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose au final, hein On va peut-être réussir à faire quelque chose. C'est marrant parce que j'aurais mille et une raisons de me mettre en colère alors que j'arrive pas. J'arrive pas à me mettre en colère. Je, je, je suis ailleurs. Non, je ne suis pas, je suis ailleurs. Je, je laisse faire, je fais confiance, je suis ailleurs. Et euh, je ne me mets pas en colère. J'ai beau chercher, j'ai beau chercher, j'ai pas de raison de me mettre en colère. Aucune. À partir du moment où je dis ce que je fais et, ce, et, et que je fais ce que je dis, j'ai aucune raison de me mettre en colère, tu vois bien. Moi je suis comme je suis, un peu extravagante peut-être des fois, un peu euh, hors norme, sortie des cases, mouton rebelle, peu importe ce qu'on pourra dire de moi. Euh, je n'adhère pas, je n'adhère pas. Et je n'adhère pas. Voilà. Je refuse tout. Je refuse tout. Euh, J'ai euh, décidé en mon âme et conscience que je n'accepterai rien. Rien. Rien de ce qui m'oblige à faire. Voire pur, je ferai le contraire de ce qu'ils veulent que je fasse. Parfois. Vous savez quoi Je vous l'apprends peut-être ou pas. Ça dépend. Je suis atteinte de fibromyalgie. Atteinte de fibromyalgie. On dirait pas comme ça, hein mmh. Pourtant c'est le cas. Et manque de bol Bah la fibromyalgie. Avec la fibromyalgie, qu'est-ce qui se passe On oublie. On a la mémoire immédiate qui ne fonctionne pas. C'est pas de bol. Bah ouais. Moi j'en arrive euh, des fois. Euh, je sors, euh, j'oublie tout à la maison. Bah ben ouais, j'oublie tout. Et après, on me dit Mais t'as pas ça Ah non, merde, je oublié à la maison. Bah ben ouais. Pas de chance, hein Donc. Euh, je... Comment On m'a dit de ne pas sortir Ah ben, Je m'en souviens plus. Alors, je sors. Il ah, faut porter un masque hein un, un, un masque ah, on met des masques de là maintenant Pour sortir Ah ouais Ah non mais, mais je, je, je sais pas moi je, je, je, moi je regarde pas les infos euh, Je suis pas au courant qu'il faut porter un masque À part celui du carnaval Je vois pas lequel je pourrais porter hein. Je connais pas d'autres. On nous en a parlé à la télé des masques Ah ouais Ah ouais il faut les mettre hein bah C'est bien mais on respire comment avec ces masques On respire pas On respire plus Ouais bah euh, déjà que j'ai des problèmes de mémoire, si en plus je peux plus respirer, pas euh, bah, bah, allez loin mes mères. Hein et bah. ah, Les vaccins Quel vaccin Un vaccin à faire Un autre âge et un vaccin à faire Ouais Bah non. Oh, bah, euh, j'ai déjà la fibro, hein. Je suis euh, quelqu'un euh, qui est euh, potentiellement, euh, potentiellement euh, à risque. Euh, pas m'emmerder avec un vaccin. Hein. Ah, non. Et. Euh, pour information, bah juste comme ça, euh, euh, là, j'ai un souvenir qui me revient. Oui, parce que euh, ma mémoire immédiate, elle ne fonctionne pas sur l'immédiat. Hein. Mais sur des souvenirs d'il y a quelque temps, ça hein, se, se rappelle. Et moi, on m'a toujours dit qu'un virus, qu'un vaccin, pardon, c'était un virus qu'on nous inoculait. Hmm. Mort ou endormi, mais un virus quand même. Ce qui veut dire que en dehors de tous ceux qu'on respire dans la journée, eh ben on nous en revient dans le, dans le, dans le corps. Ouais. Et puis en dehors de tous les adjuvants qu'il y a dans les, dans, dans, les, dans, les virus. Non. dans les vaccins. Voilà. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas de bol, bah, le virus qui s'est endormi, euh, qu'on vous met avec le vaccin, bah, il va se réveiller. Et pour le coup, bah, vous allez être malade. Ben bah, ouais. C'est dommage. Hein? Ah bah c'est ballot. Ben ouais, c'est ballot je suis contente au final d'avoir la fibro, elle, elle, elle m'aide beaucoup, Elles mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. je dois reconnaître qu'elle m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si je reçois pas un copec pour ça, hein. non, non, non, non, je reçois pas un copec. D'ailleurs je ne suis même pas reconnue comme étant handicapée parce que c'est pas un handicap, hein. la fibro c'est pas un handicap, donc euh, je ne suis pas handicapée du tout, non. Je, je suis juste hors norme, voilà, je suis hors norme. Je suis. Euh, un électron libre, je fais ce que je veux, quand je veux, voilà. Puis j'ai la fibro qui est là pour m'aider, voilà. Au final, c'est une aide. Bah <rire> oui, c'est une aide. Voilà. Donc, euh, l'autre fois, je suis partie sans papier, hein. Papier, sans sac, sans rien, juste comme ça. Oui. J'avais tout préparé, j'ai tout laissé à la maison. <rire> je suis passée en taille et maille du filet. une fois. Je passe une fois, je peux en passer deux ou trois, peu importe. On fout rien à carrer, rien à carrer. Mais alors, mais alors, d'une force, mais d'une force, rien à carrer. Je, je peux pas, je peux pas, je peux pas me mettre en colère. Moi, ça, me, tout ce qui se passe actuellement, ça me fait rire. D'ailleurs, euh, avec euh, la fille qui est venue me faire euh, mes beaux ongles, hein, on, on en a parlé et. et... Et euh, Elle m'a dit c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de gens comme vous parce que ces réseaux, c'est la vie changerait du tout au tout. Bah ben ouais. Alors je ne veux pas dire que je suis quelqu'un d'exceptionnel, non. Hein. Je suis qu'une goutte d'eau. Du... Vous voyez, vous voyez la fibro, voilà. Je ne suis qu'une goutte d'eau dans l'océan. Voilà. Je ne suis, je ne suis rien de spécial, juste une goutte d'eau dans l'océan. Mais euh, une goutte d'eau parmi toutes les gouttes d'eau, bah, ça fait beaucoup de gouttes d'eau. Hein ça peut vous remplir un verre, une goutte d'eau, voire plus. Et si on était beaucoup de gouttes d'eau à se réunir, hein, là, et bah, euh, on pourrait le remplir, ce verre. On pourrait même faire plus. Vos plus. Et tellement plus. Bah ouais. Sauf qu'on n'est pas tous des gouttes d'eau. Enfin, vous n'êtes pas tous des gouttes d'eau. Bah donc, le verre, il a du mal à se remplir un peu, hein. Malgré tout, vous ne pouvez pas savoir comment je garde force, espoir et courage vis-à-vis -vis de ce monde qui veulent nous mettre en place. Vis-à-vis -vis de tous ces gens qui nous disent « Attention, attention, attention, il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça... » Ben ouais, mais pour moi non. Pour moi ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Arrivera... J'ai la force, la foi L'amour et le courage de dire que ça ne passera pas par moi. Ni par moi, ni par ceux qui sont avec moi. Ça ne passera pas. Alors démerdez-vous comme vous voulez. Hein. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai la fibro et euh, j'ai la mémoire immédiate qui déconne. Donc euh, démerdez-vous comme vous voulez. Par moi, ça passera pas. Ben non. Parce que de là à ce que ça passe, moi j'aurais tout oublié. Voilà. Donc... Euh, si vous voulez que ça me fasse... Rien à foutre. Rien. Il peut se passer ce que ça, ça voudra. Rien à faire. C'est pas mon problème. J'estime que... Vous en avez... dites Écoutez. Ça, c'est important. Et ça, ma mémoire immédiate, elle n'oublie pas, par contre. Non. Parce que c'est ce qu'elle entend tous les matins, au réveil et tous les soirs au coucher. Elle l'entend tout le temps. Et dans la journée aussi, elle l'entend. Et il n'y a pas plus beau. Il n'y a rien de tel qui puisse vous ramener à vous, à vous-même, que d'entendre les oiseaux discuter. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à faire passer le message. Je ne sais pas si euh, vous, vous allez comprendre ce que je voulais vous dire. Parce que... J'ai réalisé que ben, mes vidéos étaient censurées par YouTube, même si je suis qu'une toute petite chose de rien du tout. Je suis censurée par YouTube et ils ne veulent pas que mes vidéos passent. Bon. Après, je vous dis, hein, ce que j'ai à vous dire, vous savez déjà, hein, c'est juste pour vous faire participer à ma vie. Euh, avant-confinement, après-confinement, post-confinement, euh, post reconfinement ou pas. Et... Mais alors, si vous saviez, comme j'en ai rien à faire, mais rien à faire, je, je m'en balance. Je m'en balance. Non, je n'ai pas de haine, je n'ai pas de colère, je n'ai... je Comme dirait Antoine, je sais que bah, voilà... Je, je regarde, j'observe, je rigole. C'est un magnifique film qui est en train de se passer en ce moment. Voilà. Et puis, eh ben, euh, quand le film sera fini, eh ben, euh, peut-être que ma mémoire immédiate reviendra. Peut-être que les choses chang changeront. Peut-être. En attendant, eh ben, Antoine, il nous a dit de prendre du pop-corn et de rester tranquillement chez nous. Ben euh, non, Antoine, c'est pas un président, euh, non, Antoine, c'est juste quelqu'un comme vous et moi. Mais euh, ben, j'ai plus confiance en Antoine qu'en d'autres personnes, voilà. Et quand il nous dit euh, « ayez confiance », ben, j'ai confiance. J'ai confiance parce que ça résonne complètement avec ce que je ressens. Donc oui, j'ai confiance. Je sais qu'il y a un plan qui est en cours, des deux côtés d'ailleurs, hein. Bah, il y en a un qui a pris un peu plus d'avance que l'autre. Et euh, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider à continuer à prendre de l'avance. Le plan de la lumière, de l'amour, du partage. Le plan de ce que je veux. Et non pas de ce que je ne veux pas. À vrai dire, j'ai à, à, j'ai du mal à savoir exactement ce que je veux parce qu'au final, je veux tellement de choses que de les dire il me faudrait au moins 10 vidéos mais euh, je sais ce que je veux pas et ça euh, je sais ce que je veux pas et si je veux pas je veux pas et euh, personne de quelque façon que ce soit ne pourra me faire accepter quelque chose que je ne veux pas quand je veux pas je veux pas et vous vous en êtes tout vous voulez ou vous voulez pas vous acceptez ou vous acceptez pas ben, qu'est-ce que vous voulez faire il, il est plus temps de dire ce qui se passe actuellement parce que tout le monde sait ce qui se passe actuellement il est temps de dire est-ce qu'on accepte ou pas Et il est temps d'apprendre à dire non aussi non, non. non je n'accepte pas non je n'accepte pas non je n'accepte pas non, je n'accepte pas. Non, je n'accepte pas. Et non, vous ne passerez pas. Regardez, je le soleil avec moi. Vous avez vu Comme c'est magnifique. Et il chauffe. Mmh. Alors non. Je n'accepte pas vos lois. Je n'accepte pas ce, tout ce qui m'est imposé. Je ne l'accepte pas. Tout. J'englobe tout. Je ne dis rien, mais j'englobe tout. Je ne l'accepte pas. Ni pour moi, ni pour les miens. Bon, les miens font ce qu'ils veulent, ils sont grands. Mais pour ceux qui sont sous ma protection, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Et, avec la lumière de mon cœur, celle que j'ai là, au fond de moi, avec la lumière là qui descend et que je vous envoie ils ne passeront pas ils ont déjà perdu c'est nous qui leur donnons vie parce qu'ils ont déjà perdu et pourtant on leur donne vie pour pas grand chose juste pour un mot. vous dites oui alors qu'il faut dire non la seule chose à faire, c'est non. Non, je n'accepte pas. Non, je ne veux pas. Non, je ne conçois pas. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est n'est pas compliqué. On ne vous demande pas de prendre une arme et d'aller vous battre. On ne vous demande pas de faire des, euh, des, des manifestations où vous allez laisser euh, au pire votre peau euh, au mieux en tôle. Vous finirez en tôle la peine. Juste toutes ces personnes qui, qui montent, mais c'est très bien, hein, chacun fait ce qu'il veut et il n'y a, a aucun jugement là-dedans, mais juste toutes ces personnes qui décident de se battre d'aller au front, n'y allez pas. Juste dites non. Non pour les courses dans les grands magasins. Non acheter des choses ailleurs qu'en France. Non à tout ce qu'on vous demande de faire. Non au masque. Non au vaccin. Non à l'appui. Non à la 5G. Non, je ne ferai pas d'impister. Non, je ne resterai pas loin de ma famille et de mes amis pour un mensonge. Non, non. Et non. Voilà. C'était mon petit message du jour. J'espère que cette vidéo, au moins, elle passera. J'espère que le message que je voulais vous faire passer, passera. Et euh, en attendant une prochaine vidéo, on est le vendredi 15. Il est 11h30. Et euh, en attendant une prochaine vidéo, euh, prenez soin de vous, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. On est tous là, ensemble d'Aman, de cœur à cœur, ensemble, ensemble, on dit non en toute quiétude, en sans colère, sans haine, sans rien du tout, juste dans l'amour du cœur, on dit non à tout. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne continuation de journée et euh, en espérant que cette fois-ci ma vidéo passe je vous embrasse je vous aime, à bientôt